500 milliards de dollars, c'est l'argent que les banques centrales, essentiellement américaines et suisses, ont dû directement injecter dans leurs banques, euh, uniquement pour refermer, un petit peu, faire baisser la pression euh, de la marmite bancaire et de la crise dans laquelle on est, qui euh, on est en, en période d'académie en ce moment, mais avec un nombre de défaillants, un nombre de. de, de signe de défaillant absolument partout, on y reviendra peut-être à la fin de cette vidéo. Euh, mais je voulais euh, enregistrer rapidement cette petite vidéo pour déjà euh, compter d'où ils viennent, ces 500 milliards, parce que je pense que personne aujourd'hui n'a en tête que le coût de la crise bancaire, on a mis 500 milliards, non pas pour régler des problèmes, mais pour gagner un peu de temps. Et que ces 500 milliards-là, il faut, il faut les mettre en regard des 12 milliards pour lesquels on se tape sur la gueule depuis des semaines et qu'on nous refuse. C'est absolument essentiel de, de comparer ces choses-là. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas si évident que ça que ce soit comparable. Euh, mais euh, qu'il y a quelque chose de, de, de radicalement obscène à, à vouloir mettre sa population au régime de 12 milliards quand pendant ce temps-là vous engraissez le système bancaire de 500. Ce n'est pas possible, moi je veux bien prendre toutes les conversations, moi j'aime le travail, je trouve que c'est quelque chose de noble, je ne suis pas du tout euh, pour le droit à la paresse, c'est un truc... Euh, mais, mais en revanche, euh, on pourra commencer éventuellement à parler de travailler plus quand vous nous aurez mis de la dignité dans le travail, et, que, et quand vous aurez été commencé par traiter les problèmes dans l'ordre. Et là, vous n'êtes pas dans le bon ordre. Le premier problème auquel il faut, euh, faut, faut se confronter, c'est le problème du système bancaire et financier, qui est une déroute totale. Bref, chers amis, bonjour, ici Guy de La Fortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Euh, allez sur le site investisseur-100-costume.com euh, Inscrivez-vous à la newsletter, vous pourrez le faire directement depuis le site euh, Vous le savez, je le répète tout le temps Écouter c'est bien, lire c'est mieux euh, Moi si, si j'enregistre ces vidéos et si j'écris ces analyses C'est pour que ce soit utile et pratique Ce c'est pas un objectif de divertissement si c'est le cas, je me plante et il faut que je change ma manière de faire. Euh, oui, on peut se marrer un peu, oui, on peut se divertir un peu, mais si, on a, si, si vous n'apprenez pas quelque chose, si, si, si, si, si ce n'est pas utile, franchement, coupez cette vidéo et allez ailleurs et dites-le moi. Euh, mais, euh, mais voilà, inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume. Faites-le, euh, c'est gratuit. C'est sur le site investisseur-100-costume.com et 500 milliards. 500 milliards donc, c'est le coût direct, directement, il y a encore beaucoup plus d'argent, de, de, mais directement ce que les banques centrales ont mis dans les banques commerciales, mais les banques régionales américaines et dans euh, Crédit Suisse UBS. Euh, ça se voit, ça se décompte, en gros, vous avez euh, 140, 142 pour être précis, milliards que la Fed euh, a avancé à la FDIC, donc euh, l'équivalent du FGDR, le Fonds de résolution euh, français, donc, qui s'occupe des faillites et d'assurer les dépôts. Et donc, le, la Fed a prêté 142 milliards de dollars à la FDIC pour euh, Silicon Valley Bank. Silicon, la, la, la faillite de Silicon Valley Bank donc, a déjà coûté 50 milliards, Cela ils sont euh, irrémédiables, c'est-à-dire que le, le, la FDIC a vendu pour un peu plus de 60 milliards d'actifs, euh, pour un, un, un peu, presque 70 milliards d'actifs, pour 16 ou 18 milliards donc ça, la perte est là celle-là, elle est inscrite et vous avez encore 90 milliards d'actifs de, de, de, pourris s'ils n'ont pas été vendus, bah, que personne n'en veut euh, qui éventuellement euh, pourront reprendre de la valeur si les taux baissent radicalement donc peut-être que euh, mais les, les taux qui baissent que ça veut dire que c'est une autre manière de, de faire payer l'addition à quelqu'un d'autre c'est-à-dire vous et moi, hein, c'est très clair euh, c'est obscène, hein, c'est obscène, 142 milliards, je vais beaucoup dire le mot obscène dans cette vidéo parce que c'est très obscène, c'est-à-dire que la, la, la, la, la couverture de, de Marlène Chiappa dans Playboy, euh, à côté, c'est Martine à la plage, hein. euh, c'est franchement, euh, donc c'est 142 milliards, la, Silicon Valley Bank, c'est la moitié, euh, en termes de volume de dépôt, c'est à moitié, c'est moitié moins que ce, ce, Société Générale, euh, C'était euh, un bilan. Alors oui, euh, on leur a dit, euh, c'est des bons du trésor euh, qu'ils ont pris sur des maturités trop longues. Euh, et du coup, ils se sont fait avoir comme ça. Oui, c'est oui, vrai, vrai qu'ils ont pris des maturités trop longues pour essayer d'avoir un peu de rendement sur euh, tous les dépôts qu'on leur a filés en 2020. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise euh, quels sont les, si les bilans des autres banques euh, régionales américaines sont mieux. Je suis sûr que non mais ils sont peut-être un peu moins longs, mais, mais, mais tout le monde a le même problème. 142 milliards, c'est-à-dire qu'on va rajouter 30 milliards qui ont été donnés pour First Republic pour les garder à flot. Euh, pareil, c'est des banques régionales, c'est pas très gros. <coughs> Pardon. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Après, la Fed. Renvoyer 160 milliards de plus en primary credit donc, euh, pour soutenir euh, les, les banques américaines. Euh, donc 160 plus 142, vous êtes déjà à 300 milliards. Je ne compte pas les 30 qui ont été prêtés par les consortiums de grosses banques de Wall Street à First Republic. Euh, et vous rajoutez encore 64 milliards, et plus parce que c'est encore en train de grimper, euh, 64 milliards euh, d'un nouvel outil que la Fed a créé pour l'occasion le 11 mars, donc c'est tout récent, euh, qui a été fait directement euh, pour prêter euh, aux banques pour assurer leurs dépôts. Donc est, on est vraiment sur un truc spécifique euh, pour euh, les... Euh, les, les, les, les les dépôts des, des banques de détail et qui est un, un prêt à terme euh, sur un an, donc jusqu'au 11 mars 2024, ce qui nous donne d'ailleurs un, un petit indice euh, qui est euh, que il n'est pas impossible que les taux aient baissé radicalement d'ici cette date-là. Bon, après, s'ils ne baissent pas, ils pourront toujours euh, faire reprêter et pourront faire un nouveau crédit. Mais... C'est. Euh, voilà, c est, c est, cette petite. Euh, donc, ils ont balancé 64 milliards, ça, ça nous réussit un peu le poisson. Vous avez plusieurs outils, vous ne voyez pas le gros chiffre comme ça. Euh, vous avez un peu de reliquats, de trois autres trucs qui fait qu'à la fin, vous êtes en gros à 400 milliards. Ces 400 milliards sont d'ailleurs. Euh, ils vont assez bien euh, avec euh, la, la, la fuite des dépôts. C'est-à-dire que vous avez deux niveaux de fuite des dépôts aux États-Unis. Vous avez un premier niveau qui est bah, celui euh, des. des déposants qui quittent leur banque régionale pour aller vers une grosse banque de Wall Street euh, ou vers une autre banque éventuellement régionale mais là c'est plus des, des, des banques régionales jusqu'aux big, big banques de, de Wall Street ça, ça reste vous restez dans le système bancaire là, ça, ça ne change pas et après vous avez un deuxième niveau qui est un peu plus embêtant qui est pour le coup la baisse des dépôts euh, du système bancaire c'est-à-dire des dépôts qui quittent le système bancaire et là vous avez 1000 milliards vous avez 1000 milliards de dollars qui ont quitté le système bancaire américain depuis le début de la crise, essentiellement pour aller vers les monnaies market fund. Donc les et, et ces, ces monnaies market fund qui sont en gros des fonds de placement qui sont aux États-Unis, en, en France vous n'avez pas le droit, mais aux États-Unis qui sont à, à, à NAV, net asset, qui sont à valeur liquidative constante, pardon. C'est-à-dire que en, en gros vous ce sont des fonds euh, qui vont vous verser des petits intérêts, mais dont le capital est censé être assuré. Bon, en fait, il ne l'est pas, mais... Euh, et, qui sont, euh, et donc, c est, c est, ces fonds-là, euh, qui sont des, des, des fonds de placement, qui sont en dehors du système bancaire, pas, c est, c est, qui sont faits par des sociétés de gestion, ce ne sont pas des banques. C'est-à-dire que ça reste, vous restez dans le système financier, vous avez des petits liens avec le système bancaire, mais vous êtes en dehors. C'est-à-dire que l'argent qui est dans les monnaies market fund, euh, n'est pas, euh, pas dans sort du bilan des banques. C'est ça qui est important, ça sort du bilan des banques. Euh, et ça les fragilise. Et donc vous avez 1000 milliards qui sortent, euh, et vous avez 400 milliards qui ont dû être aboulés pour compenser cette sortie. Tout ça, jusque là, tout va bien. Et ces 1000 milliards qui sortent, c'est intéressant euh, parce que, euh, parce que les monnaies market fund euh, ont été un... ont, ont été un... Un accélérateur de la crise de 2020, c'est un truc qui, euh, moi j'en ai parlé. Euh, j'en ai parlé sur Investisseurs sans costume. Il y en a d'autres qui en ont parlé. Euh, là, je lisais encore il n'y a pas très longtemps euh, un texte euh, d'un euh, ce que c'était, c'était un, un, un directeur de la, la, la banque d'Angleterre euh, qui euh, montrait justement quel était le rôle euh, des monnaies market fund dans euh, l'accélération, l'amplification de la crise de 2020. Et donc, en fait, pour éviter euh, la crise boursière, pour, pour, pardon, pour essayer de, de fuir la, la, la crise bancaire et de vous protéger de la crise bancaire, vous allez mettre votre argent dans des fonds qui, en fait, euh, sont un, un, un maillon faible, non plus du système bancaire, mais du système boursier euh, et du système financier. Donc, en fait, vous vous rendez compte que euh, quand la, la Fed vient compenser pour les banques, cette fuite-là, elle crée un autre problème. C'est très important de comprendre ce, ce mécanisme, qui est que les 500 milliards n'ont rien réglé du tout, puisque le problème a simplement migré des banques vers euh, les monnaies market fund qui euh, risquent de se retrouver à nouveau un accélérateur de crise si, si jamais vous avez une crise boursière qui éclate à nouveau. Euh, les monnaies market fund, c'est euh, les fonds qui servent euh, de coussin de liquidité à tous vos fonds de commun de placement. C'est-à-dire que si vous avez une assurance-vie en fonds euro, si vous avez euh, n'importe quel fonds d'investissement dans lequel vous avez placé des billes, eh bien, ces gens-là ont tous au minimum 3%, 4, 5% du fonds qui est en, en MMF, euh, qui justement est censé être mobilisable à tout moment. Et donc, c'est le coussin qui fait que bah, ça permet au fond d'avoir des liquidités pour, si jamais il y a des gens qui veulent sortir, pour avoir le temps d'équilibrer leur fonds en fonction des entrées et des sorties. Donc C'est le truc qui doit être accessible à tout moment. Et en 2020, euh, ces Money Market Fund euh, se sont gelés. Euh, tout d'un coup, euh, ils, ils ont menacé de s'effondrer et, et on était sur un des maillons faibles. Donc euh, voilà, on a transmis la crise. Génial, les gars. Euh, et, et donc ça, du coup, on a 400 milliards. Et puis vous rajoutez les 100 milliards que la BNS a balancé dans le crédit juste, et vous avez 500 milliards comme ça qui ont été balancés dans les banques euh, suisses et américaines. Euh, en quelques semaines sur un claquement de doigts, alors vous pouvez me dire, tout ça est très loin de la France, oui mais non, euh, tout ça est très loin de la France, certes, mais euh, l'euro euh, aujourd'hui est un, un sous-produit du dollar, on est un sous-produit, c'est un ersatz, on a un ersatz de dollars, on est un dollar en moins bien, en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien, euh, et du coup, ben, en fait, euh, les décisions que prend la Fed nous affectent directement, parce que euh, ce, qui, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le fait d'avoir émis toute cette dette, <coughs> ça va obliger la Fed à rebaisser ses taux de manière absolument radicale, et nous derrière on va les rebaisser aussi, et rebaisser les taux, euh, ça va encore nous appauvrir, j'y reviens dans un instant... Euh, et, et on va payer, on, on va payer, c'est nous qui allons payer pour le sauvetage de ces banques, parce que vous avez un système qui est intégré, on est intégré à ce système, c'est nous qui allons le payer. Alors c'est diffusé du coup sur plus de monde, c'est pas que euh, les Français, mais ça, ça, ça, ça nous touche, nous, Français. Euh, et, mais avant de vous expliquer ça, je voudrais faire un, un détour sur euh, la comparaison entre ces 500 milliards et les 12 milliards pour lesquels euh, on, on se bat sur la, la réforme des retraites. Euh, la première réaction c'est de se dire il euh, n'y a pas de commune mesure, on ne doit pas parler de la même chose c'est-à-dire que vous n'allez qu pas sortir 500 milliards d'un claquement de doigts comme ça alors que d'un autre côté vous faites tant d'histoires pour 12 milliards cest un truc... Euh, qui va pas quoi. et puis d'ailleurs euh, les, les, les gens euh, qui sont un petit peu sérieux disent mais non euh, moi je, je, je suis un expert en finance, alors vous comprenez ça n'a rien à voir c'est pas du tout les mêmes c'est pas du tout la même monnaie là c'est juste du bilan de banque c'est du, du bilan entre banques c'est pas de la monnaie qui se retrouve après dans l'économie réelle c'est uniquement des jeux d'écriture ça, ça ne vous concerne pas en gros Et ça, c'est -à, à moitié vrai, et c'est pire que tout, parce que du coup, c'est complètement faux. C'est-à-dire que c est, c est ce qu'il devrait dire vraiment, c'est que ça ne vous touche pas tout de suite, et ça ne vous touche pas directement. Ça, c'est vrai. Mais on va toucher là du doigt euh, les deux manières par lesquelles... Hmm, et là, je vais reprendre le mot de Bruno Berthez, qui l'utilise souvent, Bruno Berthez, que je, je vous suggère de lire, euh, il a, lui aussi il a un blog, où il est sur Twitter aussi, suivez-le, c'est un, un petit peu rude, mais c'est très instructif, et donc lui il dit, c'est comme, comme ça que le système vous baise, c'est les mots qu'il emploie. Euh, c'est grossier, mais à ce stade, à mon avis, c est, c est, on a besoin d'être grossier. C'est comme ça. Si on veut décrire les choses à peu près correctement, c'est un terme qui décrit justement, même s'il est grossier. Et donc le système vous baise de deux manières. Il vous baisse de deux manières. Euh, la première, c'est qu'effectivement, là, il y a 500 milliards qui ont été avoués, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ça n'a rien changé pour vous dans l'immédiat. Euh, et donc, euh, pourquoi ça n'a rien changé pour vous dans l'immédiat Parce que vous avez un effet retard euh, entre le moment où euh, ces 500 milliards euh, sont, euh, sont injectés et le moment où ça vous touche, euh, il se passe beaucoup de temps. Euh, il se passe beaucoup de temps, et notamment, vous, vous avez vu par exemple, que l'inflation euh, s'est vraiment mise à, à chauffer en Occident, euh, après, au mois de mars 2022, alors qu'en vrai, elle a été transmise en 2020, au moment du « quoi qu'il en coûte euh, » du, du Covid. Euh, et, et, et en plus de ça, après, elle avait été construite de manière plus lente par toutes nos politiques, post-2008 et même encore avant. Euh, donc vous avez un effet retard qui fait que, euh, entre le, le moment où vous prenez les décisions euh, et le moment où vous vous en rendez compte, euh, bah, il s'est passé du temps et du coup ça brouille un peu les pistes. Euh, c'est jamais qu'un bête effet cantillon, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à quelqu'un plutôt qu'à un autre, euh, ben, bien évidemment, euh, à la fin, euh, vous avez des gens qui, euh, qui ont plus de pouvoir d'achat que vous. Le bête effet Cantillon, c'est imaginer 10 personnes autour d'une table, chacun a un euro, et vous avez 10 pommes sur votre table, et il faut que chacun, euh, c est, c est, chacun mise pour le, ce qu'il peut pour avoir une pomme, et bien chacun mise un euro, puis chacun a une pomme, et tout le monde est content. Maintenant, si vous tout le monde a, a toujours un euro, il y a toujours 10 pommes, mais vous avez quelqu'un qu'on va appeler Banque Centrale, qui va filer un bifton de 20 euros à, à, à un gars au bout de la table. Et là, toujours la même chose, bah, il vous a toujours dit pomme. Bah, le gars, il va dire Ah, ben bah, moi, je vais payer 2 euros par pomme, et puis euh, vous, tant pis. Avec 1 euro, vous n'aurez rien du tout. Euh, bah, C'est ça ce qui se passe. Et ces 500 milliards, euh, y, y, y, non seulement il y a un effet retard, parce que bah, entre le moment où vous distribuez cet argent et le moment où il diffuse dans l'économie réelle, il se passe du temps. Il se passe du temps. Mais en revanche, ces 500 milliards viennent. Euh, viennent solvabiliser euh, des bilans et viennent solvabiliser des produits financiers qui ne sont jamais que des mises sur l'avenir. C'est-à-dire que quand euh, vous avez des crédits, bah ces crédits, c'est des promesses futures euh, de, de revenus. Et donc c'est comme ça que ça se transmet. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, mais non, vous inquiétez pas. » Ben oui, mais sauf que là, vous avez tout d'un coup des taux de marge qui remontent à mort parce que il faut solvabiliser ces papiers. Et soit, si vous ne les laissez pas faire faillite, il faut les solvabiliser. S'il faut les solvabiliser, il faut un moment que ça aille chercher sa part sur le marché, sur l'économie réelle. Et la deuxième chose qui fait qu'il vous baise, c'est que c'est indirect. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir directement. On ne va pas vous dire, écoutez, on est désolé, on a dû payer 500 milliards. Euh, bon, bah vous, votre part, ça va être 200 euros. Ah, bah, vous, c'est 2000. Vous, c'est zéro, parce que tout de même, vous n'avez rien. Mais non, ce pas comme ça que ça se passe. Et comment ça se passe C'est indirect. Encore une fois, c'est l'effet cantillon. C'est-à-dire qu'à euh, aucun moment, euh, on, on vient vous dire, on vient vous prendre vos euros. C'est simplement quelqu'un à côté. Donc ça se paye comment Ça se paye en inflation. L'inflation est un phénomène monétaire. Le déclencheur n'est pas monétaire. Mais le fond, c'est la monnaie qui alimente l'inflation. Donc vous avez un déclencheur monétaire. La, la, la, donc Vous avez de l'inflation. Vous avez quoi Vous avez une compression des salaires une compression des salaires à cause, des, à, à, à cause du mauvais partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail comme le capital demande toujours plus de rémunération non pas parce qu'il demande plus de, de parce que le capital est rémunéré trop cher mais parce qu'il y a trop de capital c'est pour ça que vous avez des taux qui baissent mais beaucoup plus de capital et à un moment ça coûte plus cher quand même même si les taux baissent les le rendements pardon les rendements baissent donc, vous avez la rémunération du travail qui baisse comparativement à la, à la valeur ajoutée créée. Vous avez l'immobilier qui augmente, donc il y a un coût pour vous et moi. Après, vous avez des investisseurs immobiliers, mais il n'y en a pas tant que ça. Et vous avez la fiscalité qui est énorme, parce qu'il faut compenser euh, les, baisses de, euh, les, les baisses de revenus euh, du travail. Et donc, entre la fiscalité, les revenus, euh, l'immobilier, l'inflation, ben voilà, vous avez quatre euh, facteurs indirects qui sont directement liés, euh, en revanche, au secteur financier, euh, qui, pardon, euh, qui, euh, qui sont influencés par euh, le, le secteur financier, et qui, qui vous transmet comme ça ces euh, coûts. Et donc, oui, ces 500 milliards, vous avez le droit et vous devez les mettre en regard des 12 milliards, parce que vous allez les payer. Vous allez les payer en inflation, vous allez les payer en, en baisse de salaire, vous allez les payer en, en, en rationnement, en appauvrissement, vous allez les payer. Euh, il faut le faire, c'est juste. Et les gens qui vont nous dire c'est comparable, non, c'est simplement délayer dans le temps et de manière indirecte sur des choses, c'est compliqué, hein, mais, mais c'est comme ça. Euh, donc ces 500 milliards, euh, il faut les regarder et il faut demander des comptes et il faut dire non, on n'est pas d'accord. C'est très important. Euh, c'est vraiment essentiel. Et le dernier point, l'avant-dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, euh, c'est que euh, ben, ces 500 milliards, en tout cas c'est qu'on va regarder surtout, là, on va se concentrer sur les 400 milliards américains, ils ont été, euh, ils ont été prêtés mais à 4,75%, euh, en gros, 4 et demi, 4, entre 4,5 et 5%. C'est-à-dire que euh, toutes ces banques qui vont mal, si euh, vous les laissez comme ça à 4,5%, et vous, vous les tuez à petit feu, en fait, elles ne vont jamais, non seulement elles sont absolument incapables de vous rembourser euh, le, le principal euh, avec des taux pareils, mais elles sont, les, les intérêts vont les étouffer. Euh, C'est-à-dire que le, le, vous avez toujours des problèmes. Alors, les, aux États-Unis, les problèmes de fonds propres sont beaucoup moins importants euh, qu'en Europe, mais euh, elles, ont les, les mêmes, elles, ont, elles ont aussi des problèmes de fonds propres qui apparaissent aujourd'hui. Euh, donc, en fait, euh, ces 500 milliards, euh, et qui, en plus de. D'une certaine manière, euh, c'est un cadeau empoisonné, que ces 400 milliards américains, en tout cas, parce que la Suisse, c'est un peu différent, euh, c'est un cadeau empoisonné. Euh, mais de manière plus générale, un truc auquel on ne fait pas du tout assez attention, c'est que les banques américaines ont continué à prêter, mais comme des dingues, le, la création de crédit aux États-Unis n'a pas fléchi depuis un an. Euh, L'augmentation des taux n'a absolument pas eu le moindre effet sur la quantité de crédit émis. En sachant que quand vous augmentez les taux, c'est pour faire baisser la quantité de crédit. C'est pour faire, pour faire baisser le crédit, pour que derrière, l'activité économique pourra éviter la surchauffe et pour reposer la machine. C'est enfin, un truc hallucinant, c'est aberrant de se dire que vous passez de 1 à 5% en, en taux directeur, et les gars, ils, ils vont faire du crédit à la même, c'est même pas aussi fort, c'est qu'ils augmentent toujours aussi vite. C'est dingue. Et ça c'est difficile de comprendre euh, comment... C'est-à-dire que si, si jamais vous avez des taux qui continuent d'augmenter, vous allez vers le crash en flamme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a, il y a tout qui explose, parce que vous vous retrouvez avec des charges d'intérêt à payer, euh, parce que là, pour le coup, les charges d'intérêt, elles, euh, elles impactent directement l'économie réelle. Vous allez mettre l'économie à genoux, euh, le budget américain à genoux, vous allez tout, mettre tout le monde à genoux, plus personne ne va pouvoir payer ses factures euh, si vous faites ça un peu trop longtemps. En revanche toutes ces banques qui prêtent énormément et qui prêtent aussi à l'étranger, qui prêtent beaucoup aux banques étrangères, c'est ne faut pas imaginer qu'il y a que la banque centrale qui, qui prête, il y a aussi les banques commerciales qui prêtent à l'étranger. Quand mais Non pas si, quand Et probablement, probablement au début fin de l'été, début de l'automne, plutôt début d'automne, c'est du pifomètre, mais on verra. Euh, quand, au début de l'automne, ou plus tard, ou avant, euh, les taux vont baisser radicalement, fort. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui va se passer ben, Toute cette, cette quantité de crédit qui a été émise euh, à des taux euh, à 4,5%, ou à 3, 4, 5%, eh bien, il va y avoir un effet richesse de Maboule dessus, parce que je vous rappelle la règle quand les taux baissent, la valeur des obligations, montent. Donc toutes ces banques qui ont émis des tonnes et des tonnes de crédits à 3, 4, 5%, si vous baissez à 2, 1, 0 et même en dessous, vous avez fait un effet de richesse de ma boule qui se crée Et ça, c'est que les banques américaines qui l'ont eu cet effet richesse. Donc derrière, toutes les banques euh, du reste du monde, qu'elles soient euh, européennes, asiatiques, euh, africaines, tout ce que vous voulez, euh, ben, bah, euh, elles, ont, euh, elles vont se retrouver en fait avec un désavantage pour être plus précis, les banques américaines vont se retrouver avec un avantage comparatif sur les autres banques qui est hallucinant et elles vont se retrouver tout d'un coup avec un espèce de trésor de guerre de maboule euh, par rapport aux autres banques et là ça va, elles vont aller faire leur marché et vous allez avoir tout d'un coup tout un jeu d'influence euh, qui va se faire et donc vous avez en fait là quand je parle de militarisation du dollar euh, le fait D'avoir réussi ce coup de génie malfaisant euh, de continuer à créer du crédit en montant les taux, ce qui est censé être une aberration, c'est un truc qui est presque aussi aberrant que les taux négatifs, cette affaire-là. et euh, eh bien ça, c'est une manière de faire, de, de, de, de non seulement de faire revenir les liquidités vers le centre, vers les États-Unis, et ensuite d'aller euh, utiliser ces liquidités pour aller faire votre marché quand les taux rebassent. C'est magique c'est absolument magique. Alors bien évidemment, ça pose la question de la dédollarisation. Euh, la question de la dédollarisation, est, on est tous d'accord, la dédollarisation est en cours, c'est un phénomène à long terme qui euh, doit s'analyser à l'échelle, des, non pas de là, mais des décennies. Hein. Euh, à mon avis, on est plutôt sur une échelle de 20, 25 ans que même une échelle de 10 ans. Donc, et que si vous regardez attentivement tout euh, ce qui se passe en ce moment en termes de dédolarisation, vous êtes sur des effets d'annonce, euh, et euh, sur des effets d'annonce, donc vous n'êtes pas sur des choses qui sont vraiment impactantes, ah c'est moche ce terme, c'est pas grave, euh, en ce moment, mais qui promettent d'avoir des effets dans euh, 5, 10, 15 ans, euh, petit à petit, des choses, euh, et, et qui surtout promettent d'avoir des effets, mais promettent aussi d'être combattus par les états unis quand le, jour, le, le jour venu. Il euh, ne faut jamais oublier que euh, bah, Nord Stream 2, euh, ils l'ont construit pendant dix ans, et vous, au moment où vous disiez, ah, bah, finalement, ils ont réussi, ils se sont fait casser les genoux. Euh, pardon, par les Russes, bien évidemment, ce pas les États-Unis qui ont fait sauter ça, voyons et, et donc, en parallèle de cette dédolarisation de long terme, il faut bien voir que vous avez une hyper de court terme, et que la crise... Euh, a, a rend extrêmement puissant le dollar euh, et euh, l'économie mondiale par les banques reste extrêmement dépendante au dollar. En 2022, selon la Banque des Règlements Internationaux, si vous regardez toutes les transactions de change euh, dans le monde, en valeur, 9 sur 10, 88% pour être précis, implique le dollar. Le dollar est dans 88% des opérations de change. Euh, alors, ça, c'est pas encore. Le, ça, on pourrait se dire, bon, ok, euh, c'est des opérations de change, mais bon, vous avez, vous avez autre chose qui est encore plus, plus important et plus grave. Euh, le, le, le, vous avez une dette en dollars du système des, des, des banques, essentiellement des, des banques étrangères européennes, asiatiques, essentiellement. Et une dette qu'on ne voit pas parce que c'est une dette qui est hors bilan c'est une dette qui est en produits dérivés. Et ça aussi, c'est la Banque des Règlements Internationaux qui, le, qui, qui fait les stats et qui le montre. Et la BRI, pareil, en 2022, a montré que vous aviez 80 000 milliards de dettes en dollars dans le monde de, de, de banques étrangères vis-à-vis -vis de banques américaines, que ce soit la Fed ou des banques commerciales. Et que ben, ces 80 000 milliards, euh, en 2007, c'était 50. Après la crise, c'est redescendu à 40. Et là, on a redoublé, on est revenu à 80 000 milliards. Donc, l'endettement de l'économie mondiale vis-à-vis -vis, euh, du dollar a doublé depuis, euh, de, depuis 10 ans. Et euh, on n'est pas dans une baisse. On, ça continue. Ces 80 000 milliards sont toujours en train d'augmenter au moment où je vous parle. Euh, donc bien sûr que la dédollarisation est là, mais il faut absolument que vous assumiez ce paradoxe qui est que vous avez une hyperdollarisation en même temps que vous avez une, une hyperdollarisation de, de surface, en même temps que vous avez une dédollarisation euh, structurelle de fond. Les deux sont là en même temps. Vous êtes obligés, et donc si vous commencez à parier sur une dédollarisation à 2 ou 3 ans, vous êtes foutu, les gars, vous allez man manger la poussière. La dédollarisation, elle est à 15 ans, 20 ans, elle est loin. Là, Pour le moment, vous êtes dans une hyperdollarisation, et à l'échelle de quelques mois, quelques années, vous êtes sur une hyperdollarisation. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez être mal. Vous allez être mal. Euh, et ça, ça c'est vraiment très très très important que vous vous rendiez compte de ça, euh, parce que euh, ben, ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'il euh, ben, si, si, si, y a un intérêt à avoir des dollars aujourd'hui, il y a un intérêt à, euh, à aller euh, jouer la baisse des taux, à aller euh, acheter de l'obligataire, aller même à acheter de la, du, du, du, des bons du trésor américain à, à, éche, à, à échelle deux, trois ans, c'est une très très bonne idée aujourd'hui. Euh, et, et si vous dites, ah non, je suis en pleine dédollarisation, il faut laisser tomber le dollar, ben, vous allez manquer un truc énorme et vous allez vous faire avoir. Ben, bref, voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait analyser à partir de ce chiffre dingue de 500 milliards. Il y en avait un que j'ai oublié, pardon, dernière chose, pour vous dire encore à quel point on est dépendant du dollar Autour du 13-15 mars, si vous regardez le marché du dollar euh, international, le marché de l'euro dollar, le dollar extraterritorial qui circule dans le monde en dehors des frontières des États-Unis, eh bien vous avez un marché euh, qui est organisé, euh, qui est un marché de produits dérivés qui est lié au Libor, qui est organisé par euh, le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Ça reste une boîte américaine hein, qui organise ça. Mais bon, c est, c est, ça circule en dehors des États-Unis. Eh ben. Ce marché-là, qui est euh, qui, qui est, la, la, est le, le haut de l'iceberg, parce que l'essentiel du marché de l'euro-dollar, c'est euh, en gré à gré, et ça passe par aucun intermédiaire, donc vous savez pas ce qui se passe. La, encore une fois, la BRI, elle, a accès à des chiffres qu'elle qu compile, mais celui-là, avec un intermédiaire qui est le CME, euh, les, les, en, les échanges ont été multipliés par 7. Les échanges de... de, de, de d'euros-dollars, ça, ça aussi c'est des produits dérivés, tout d'un coup il y a eu un appel d'air où il y a eu besoin de dollars, et là où on a eu de la chance, c'est que ces dollars ont été fournis. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été fournis, le marché se serait simplement effondré. Et donc vous avez eu un truc type 2007, sauf qu'en 2007 on n'avait pas fait attention, donc le marché s'est gelé, on est passé à deux secondes de s'effondrer, là on a regardé, et puis ça a été, les dollars ont été, ont été mis. Vous avez eu x7, donc vous avez tout d'un coup un besoin de dollars irrépressible qui est là, à court terme. Et donc, vous avez en même temps une débauche de dollars et en même temps un manque de dollars. Vous avez tout ça, c'est un paradoxe, je sais bien, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était la dernière chose. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura intéressé. Euh, Dites-moi, euh, partagez cette vidéo, mettez-lui des pouces, commentez-la surtout, n'hésitez pas, je ne peux pas répondre à tout, mais je lis généralement tous les commentaires, et j'essaie de répondre euh, avec un peu de retard, surtout en ce moment où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais voilà un petit peu euh, tout ce qu'on pouvait dire, et moi, je vous dis euh, à votre bonne fortune.